je vous propose de découvrir les builds de la communauté. Donc, n'hésitez pas à proposer votre combinaison en commentaire et nous testerons ceci ici, en live, ou alors, tout simplement, moi en je tournerai quelques épisodes et je verrai ce qui en ressort. En tout cas, nous commençons donc cette série par la proposition de Big D-Ben, qui évoque le profil, le alerte à Malibu, si bien baptisé, à savoir, avec nous y arriverons, nous y arriverons, qui est une perc qui permet d'améliorer la vitesse de soins. Une fois que vous décrochez quelqu'un, nous avons accrochez-vous accrochez-vous avec une compétence qui permet de voir l'aura du tueur si vous sortez quelqu'un d'un état critique. Nous avons également mesure désespérée, mesure désespérée, qui est une perque qui permet d'avoir une vitesse de soins en fonction du nombre de survivants blessés dans l'équipe. Et nous avons sursis feu sur la réserve, hein, c'était son ancien nom, maintenant ça s'appelle sursis qui permet tout simplement de donner un hit supplémentaire à quelqu'un que euh, vous décrochez. Cette personne, si elle est décrochée pendant euh, quelques secondes, donc 12 secondes, elle bénéficie du statut endurance, ce qui signifie que si elle prend un hit de la part du tueur, elle a le droit à un joker. Donc voilà, je vous laisse découvrir ceci et je vous dis à tout de suite. <musique> qu'est-ce qu'on a là On a une imagination débordante de la part de Big T-Ben qui consiste à envisager un personnage altruiste comme pas deux. Un survivant qui est là au service des autres survivants à travers son build alerte à Malibu. Alors, en espérant bien sûr qu'il n'y a pas de tueur qui soit totalement sneaky snake et qu'on puisse euh, entendre son aura terreur. Parce que si on a un ghost face ou Bien sûr, un cochon ou encore. Euh, je sais pas, un Myers qui pourrait nous surprendre ici et nous gauler. et eh bien, ce serait. Ah, bif bof. Si je tombe le premier, ça nuit au build qui est. Euh, qui mise principalement sur le secours aux autres. Bon, par chance, on a quoi Par chance, on a. Oh. Qu'est-ce que je vais faire J'attends ici. On va aller là-bas. On va essayer de lui venir en aide. On va essayer de lui venir en aide. Hop. Ok, ok. On va essayer de lui venir en aide parce qu'on a probablement... C'est ça. Hein. On va avoir le beau... Voilà, on va l'aider quand même. Voilà. On va lui faire perdre du temps, et c'est nous qui allons tomber, hein, dans cette histoire. Hein. Ok. Oh, c'est nous qui allons tomber C'est nous qui tombons. Alors, je suis altruiste, mais le concept même de mon personnage, c'est de ne pas tomber en premier. Bon, j'en ai sauvé un. J'ai fait un genre d'altruisme. Hein. Je l'ai sauvé quand même. J'ai joué mon rôle. Mais quand même. Je l'ai un peu trop bien joué. Big D-Ben, c'est pour toi. Je l'ai un peu trop bien joué. Trop altruiste. Trop alerte. Trop mal ému oh. Ça m'a stressé, cette histoire. J'espère que les autres vont venir m'aider. Hein, parce que là, pour le coup... Euh... Ça veut dire être au service des autres mais tomber après les autres En espérant que ce Dwight ne va pas tomber Et qu'il y en a un qui va venir C'est vrai qu'on est dans la map de ces morts là pour le coup Avec une légère difficulté d'orientation J'aurais peut-être dû le laisser y aller Là vraiment il faut réfléchir ce build de cette manière là Il faut en l'occurrence Il aurait fallu que je laisse tomber en fait hein, Ou que je suive Ou que je reste pas loin de cette manière là probablement, euh, j'aurais pu lui venir en aide. Après. Après, coup. Euh, est-ce que je vais passer en P2 Il y a des chances. Est-ce que je passe en P2 dans cette map de mort C'est pas grave. Je joue le jeu. Hop. Allez, passage en P2. Hop. On attendait le 4%. Regardez, regardez comment s'y galère pour eux. Regardez comment s'y galère pour eux. Dans cette map. Mais Peut-être que lui, va venir. Hein. Je suis passé P1, P2. Donc... Ah P3, mais P1, P2, à travers ici, avec euh, ce droit <rire> qui va venir m'aider. Alors bien sûr, je vais d'abord le soigner, parce que c'est le concept de mon perso. Allez, hop là, je te soigne. Non, non, je te soigne, je te soigne, je te soigne. Je te soigne Arrête, tu me saoules. Je suis altruiste ou je suis pas altruiste, là Et après, je me soigne. Ok, je peux pas rester là. Il est probablement euh, invisible. Si je tombe, je meurs. Hein. Encore quelqu'un. Ouais, soignez-moi. En l'autre de l'aider Voilà, c'est bien ça. Attends, c'était quoi ce coup Ce hit Oh, l'enfer Il faut faire quelque chose hein. Peut-être réparer un moteur. Je pense que le pauvre... Euh... Pauvre Steve, il va tomber. Il y a quelque chose d'un... Est-ce que, est... Est que je n'aurais pas cassé la dynamique en tombant en premier Il faut réfléchir ce build comme ça. Je teste. Du coup, si je suis altruiste et si vous avez un pool de compétences destiné à aider les autres, en l'occurrence, il faut que vous préservez vous. L'ambulance, si elle tombe en panne, il n'y a plus d'ambulance. Il n'y a plus d'altruisme. Euh, L'église catholique, si elle est investie au démons, il euh, n'y a plus de prêtres pour exorciser euh, la pauvre Émilie Rose. Euh, je ne sais pas. Si il n'y a pas de... Euh, S'il n'y a pas de spécialiste en vin, il n'y a pas de bouteille de vin. Bref, vous avez compris, évidemment, l'allégorie extrêmement euh, pointue qui concerne Oh. oh Est-ce qu'elle serait pas venue là Parce que si elle a un réparateur, elle sait que je suis là. Je suis condamné. En tant qu'altruiste, en tant que spécialiste de vin, en tant qu'exorciste. Oh. De toute façon, il y a des chances à ce que je sois condamné si... Euh... Ok. Non Elle le suit lui. Ok. Bon. Faire le moteur. Je fais ça, et après je monte. Comme ça, je ferai les deux pièges. Je cours le risque. Franchement, je cours le risque. D'avoir... Ah. Premier, il faudrait que j'aille à la bibliothèque. Deuxième est en haut. À la bibliothèque. La bibliothèque est-elle ici Non, non, non. Ok, est-ce qu'elle est, qu est là-haut Ouais ça te fout bibliothèque. Ça a peut-être dû monter hein. Oh là c'est non. Ah là Non Oh Non un cucu. Elle est là, il a, très bien. Un autre poteur qui risque d'être fait là dans quelques secondes. Ce qui serait bien. Hein. Oh ah c'est vraiment fou ici. Cette localisation là de piège ici. Elle ah, est vraiment le bout de l'univers. Par le bout de l'univers, par le haut, hein, si bien sûr euh, l'univers n'était euh, fait en... en 3D. Oh oui Ah ça c'est bon ça. Oh. Je crois que le steve est suivi. Hein. Le steve est suivi. Et ça c'est bon, en espérant là, cette fois-ci, qu'il n'y a pas... Quoi donc De Noed Noed ici mon gars Aïe, aïe, aïe. Et bien en qualité d'altruiste de, de niveau interstellaire, on va chercher voir où se trouve oh, le Noël. Mais il, il trouver le Noël, ici, sans déconner. Et le dernier, il se barre. Parfait. Comme prévu, j'ai envie de vous dire. Ok. Il y en a un qui était relevé. L'autre qui était reposé. Ah, ça marche pas trop, hein cette histoire de... Le survivant qui... Euh... Oh. Peut-être ici dans les douches. Oh, je peux te soigner ici Je peux te soigner Je peux te soigner. Ah ouais, tu cherches peut-être pour pas exploser. C'était à mon plan. Ne pas exploser est une bonne idée. Est ce que j'ai ici un Petit totem Non. hein C'est compliqué. À le... ah Je peux peut-être venir le sauver. Avec sur la réserve. Ok. Il le voit. Ok, go. Allez. Fuis petit patapan. Ok. Ok, ok. Bon, je vais sauver comme j'ai pu. Je sais pas pour le dernier. Est-ce qu'on peut Ok. Ok, ça c'est bon ça. Oh, ça c'est bon ça oui <rire> on a servi <rire> oh, oh, oh ouais, fais quelque chose sans déconner Viens, maintenant allez bien sûr l'altruisme alerte à Malibu euh, validé avec comme impératif de devoir éviter de tomber en premier sinon l'alerte n'est pas si Malibu les Loubis nous proposent comme profil le bruiteur. Le bruiteur est pourvu de quatre compétences, à savoir l'heure. L'heure qui donne un signal sonore. Une fois que vous avez commencé à réparer un moteur, eh bien, il est marqué. Et si vous vous éloignez, vous allez dans un placard et ça produit un effet sonore sur ce moteur. Donc c'est bien pour attirer le tueur. Nous avons aussi, par tous, moyens, par tous les moyens, qui est une compétence qui permet de voir les palettes qui tombent et vous pouvez les relever en prenant 4 secondes évidemment. Et nous avons supercherie qui, euh, elle, est une compétence qui permet de donner une alerte sur un placard à côté duquel vous passez. Imaginons que vous courez, vous êtes suivi, vous arrivez à un angle, et bien en activant cette compétence, le placard s'ouvre et donne une alerte sonore comme si vous étiez rentré dans le placard alors que vous courez à côté. Et enfin, nous avons Diversion. Diversion est une compétence qui s'active lorsque vous restez dans l'aura du tueur pendant X temps, auquel cas ça vous permet de lancer un caillou à 20 mètres, auquel cas, ça envoie une alerte au tueur. Donc, c'est le bruiteur. De retour à Silent... Mais non, Resident Evil. La map, bien sûr. Oh non. Ok, très bien. Le but de... Les lobbies. Qui nous propose le bruiteur. Le bruiteur qui nous marche, bien sûr. Seulement. Ok, non. Que si... Le tueur a une aura terreur. On va le laisser filer. Hein. On va tenter une ninja. On va tenter une ninja, hein. ça va être un peu présomptueux mais... A priori, c'est passé. Le bruiteur a bruité. Bon. Enfin, il a pas bruité, il a débruité. Il a antébruité, il a anti-bruité. Bref, il a fait le contraire. Donc là, pour le coup, c'est intéressant. Très, très intéressant. C'était plus du move de skill que l'avantage d'avoir... Euh Oh Hazo Okay Okay Ok. Non Ok. Bon. Allez, le petit boost de vitesse, on va continuer. Non, on est... On est trop proche. Allez! Je vais pouvoir continuer ici. Oh non, j'ai un move coincé là! Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe! Oh non, par la culotte! Bon. J'ai bruité. Il a ouvert les portes. C'est intéressant là pour le quoi. Intéressant pour moi. On a deux moteurs, un hook. En vrai c'est intéressant. C'est intéressant. C'est pas mal hein, le coup de la diversion. On a encore vraiment de quoi euh, attirer l'attention du tueur. Si par exemple, je sais pas, il y a. il oh, y a une palette intéressante là-bas, j'ai l'impression. Ah non, c'est un moteur. C'est un moteur sur lequel on peut apporter une réparation. Ah oui, parce que c'est pas fini. Parce qu'il y a la compétence de l'heure qui est active là-bas. On peut le faire retourner, éventuellement. En allant dans un placard et réparer une un moteur ici. C'est vraiment intéressant. hein. Mais on va se... Il pas de moteur là. Il n'y a, a pas de moteur. Il faudrait rentrer dans un placard pour activer. Oh non. Comment <rire> il m'a pourri le groove Comment il m'a pourri le groove Ok. C'est bon ça. Je vais essayer de récupérer un antidote parce que là, sinon, pour la partie, ça va être mal goupillé. Là, je récupère ça le soin on va le faire retourner là-bas Pour hein. bon, ça faudra aller dans un placard non le truc c'est qu'il poursuit quelqu'un il va pas s'arrêter de poursuivre ouais finir éventuellement le moteur là-bas ou relever cette palette Bah qu'il est là hein. Non il a fait un petit détour. Hein. Allez, allez, allez. Si tu reviens par là, petit chenapan. Ok. Ouais, elle suit là-bas. Hein. Très bien, très bien. On va essayer de garder un maximum de, de contrôle. C'est de remonter pour finir ce foutu moteur moi On va essayer de le faire tomber direct. Il bon, faudrait que je trouve un moyen de monter. Hein. Ok. Et dans le coin, j'ai l'impression. Il a quand même des portes euh, accessibles. Je sais pas s'il y a une palette ici, s'il a réparateur. Il n'a pas réparateur. Hein. Ok, allez, go. J'aurais pu monter. Hein. Il me suit moi ou quoi Ok. On va essayer de le faire partir dans l'autre sens. Ok. Et je crois que ça a marché, hein. je crois que ça a marché. Je crois que ça a bel et bien marché. C'est pas mal. On a deux moteurs assez proches, l'un l'autre. Ok. Et bah merci à toi oh, C'est bon ça. Peut-être monter hein. Peut-être monter ici hein. Il me semble qu'en suivant ce mur, il y avait des escaliers pour... Voilà, hein, ouais. avions ce moteur là. Oh non Ce moteur qui était tellement avancé. tellement avancé. Ah, voilà, ce qu'on peut faire... J'ai l'heure qui est active ici. Ce que je peux faire, c'est aller de l'autre côté. En vérité... On va l'obliger à faire attention. Il va le récupérer en espérant qu'il me voit ici. Une fois qu'il me voit, j'utilise l'heure. Voilà. Je fais ce qu'il faut. Je m'éloigne suffisamment. Et j'utilise... L'attention. Oh, elle est concentrée sur l'autre. Est-ce que se dit que le moteur est un danger potentiel Crois que je l'entends gémir. Ok, il est en bas. Hmm, il y a moteur. C'est là on va voir s'il ment ici on entend grimper hein. Nous sommes un bruiteur. Nous bruitons. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe <rire> Nous bruitons Quand je me soigne quand même, parce que mort, je peux moins bruiter. On déjà vu cette condition. Hein. Très bien, très bien. Je m'en bien utiliser, ça peut être intéressant. Reste pas là. Voilà. Au moins, je prends le hit. Pour pas qu'elle tombe, mine de rien. Ok, ok. Je fais attention. Je l'ai quand même protégé. Ok, lui est là. C'est moi. Attends. voilà C'est de moi. Je crois que l'autre est là-bas. Hein. Il protège ses moteurs. Allez viens. On ah, va s'éloigner. Ah, va s'éloigner, se re retourner vers le moteur. L'objectif c'est de refaire ce moteur. Oh quel enfer. Quel enfer, quel enfer. Il revient envers. Ok. Oh non Le tour est joué de ses morts Non. Ouais, il décide d'aller quand même là-bas, hein. Au bout d'un moment, faut arrêter de Il Faut faire le moteur. Elle le fait au péril de sa vie. Si moi, je fais que ça tout le temps, que faire du bruit, c'est problématique et avec... Il doit y avoir un réparateur, oui. Oh non, on revient pas par là Franchement Qu'est-ce qu'il fait C'est quoi ce coup de partiat là Ouais. Allez, on va se soigner là. Ok. Ouais, ouais, c'est problématique là. Venir là. Allez, viens. Je vais essayer de la récupérer. La relever. Allez, allez, allez, allez, allez. Au moins utiliser. Ça là-dessus. Il la suit. Je vais faire le moteur. Je vais pas seulement brûter. Je vais essayer de finir. Mais comment ça se fait qu'il peut à l'infini donner des coups de pied Comme ça C'est quoi le. C'est quoi le délire, là Il fait régresser à chaque fois le moteur de niveau oméga C'est quoi ce délire Poussez-vous Quel est donc ce délire Franchement... Pardonnez-moi du peu, mais... Et là. Ok. Ah oh, ça craint, ça craint, ça oh Ok donc cette horreur. Ok, bon ça c'est bien. Bon, oh, ils pouvait pas contrôler toute cette map, hein. de manière oméga, comme ça... Franchement, le bruiteur, c'est intéressant, hein Ok. les yeux plus gros que le ventre, mon gars. Ok. Je vais essayer d'aller vers eux. Non, non, non. Oh. Qu'est-ce que ça craint, cette histoire Bon, il voulait absolument lui, hein. Qui était en pédé Allez. Allez, allez. Ah, j'utilise ma trousse de soin, de toute façon, au final, là. Allez, soyez-moi. Les mecs. Les mecs, les mecs. Allez, soyez-moi. J'ai ouvert la porte de sortie. Il s'est dit que c'était bon. Il allait finir. Ah ok, ok, ok, ok. Bon, il a eu son bidule, il a eu son machin. Est-ce que moi Mais non oh, C'est incroyable Oh Wow Quel enfer Quel enfer Ça sert à rien que je. Ça sert à absolument à rien. Que je fasse pas de bruit. Est-ce ouais, qu'il va le choper hein. Vas-y hop là. Hop là Allez Je vais mourir hein Mais non Non, je donnais ma vie Ma vie de bruiteur ma vie de bruiteur. Allez, sauvez-moi. Mec, je vais sauver la vie. quelque chose. Bon, les lobbies! Le bruiteur, je valide. Je valide. Ce qui est hyper intéressant comme manière de jouer avec le bruiteur, c'est qu'on a différents gameplays, en fait. On a différentes manières de jouer ici, dans la partie. Ce qui conduit, bien sûr, à différentes dynamiques et différentes couleurs dans la game. Et en plus, ailleurs. ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un peu de fun. Pour le peu que vous ayez du skill, le fun là-dessus... Euh, ouais, vous êtes servi. Franchement, c'est une... Euh, J'aime bien. Ça fait une diversion évidente sur, le, hein, sur la partie. Ça apporte euh, de la couleur. Ça apporte du team play, comme vous pouvez le voir. <rire> Très bien. Génial. Allez, bisous tout le monde. Merci. Hein.